Je renforce ces jours-ci mes positions sur l'or et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Avec la crise du Covid, nous avons vu les États et les banques centrales, en l'occurrence surtout les banques centrales, dans, dans le cas qui nous intéresse ici, déverser des milliers de milliards d'euros supplémentaires dans l'économie et principalement dans les, dans les banques. Alors cela a deux effets. Le premier, c'est que euh, ça augmente le laminage en cours des monnaies, particulièrement de l'euro, qui est celle qui nous intéresse ici, et en creux, et c'est peut-être ça le plus important, ça signifie que les autorités monétaires sont décidées à aller jusqu'au bout du sacrifice des monnaies pour sauver ce qu'elles pensaient être l'essentiel, c'est-à-dire les marchés, les marchés financiers et puis les banques. Bonjour, c'est Pierre Maumont. Dans cette vidéo, je vous présente l'ensemble des réflexions qui m'a poussé à reprendre le chemin des marchands d'or. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord merci de votre visite. Et pour ne pas manquer les suites de cette vidéo et de manière générale l'ensemble des vidéos que je suis amené à faire sur les thèmes du patrimoine, de l'économie et de la finance, pensez à vous abonner pour ce faire vous disposez de l'icône vert et bleu que vous avez en bas à droite de l'écran. Si vous passez la souris dessus, dessous vous aurez la cloche d'abonnement. Euh, autrement, vous pouvez également vous abonner par un des liens qui est sous la vidéo. Pour ça, il suffit de cliquer sur le plus, PLUS majuscule, pour accéder à l'ensemble des liens. On Et donc, Imaginez la suite des événements financiers. J'aurais d'ailleurs pu intituler cette section « Comment ne pas vous faire ponctionner votre épargne ». Et Pour sauver les banques, assurer le financement des États, donc au passage sauver les finances publiques des États, et également financer les grandes entreprises de plus en plus, les banques centrales ont mis en place une politique de création massive de monnaie, de création artificielle, puisque derrière cette création, ou en amont de cette création, il n'y a pas de création de richesse. Euh, donc c'est une politique de ce qu'on appelle vulgairement la planche à billets. Cette politique est absolument massive et dure depuis des années, et depuis les années qu'elle dure en gros chez nous dans l'Union Européenne depuis 2015. Ce sont des milliers de milliards d'euros qui ont été mis en circulation de manière injustifiée du point de vue économique, et si on fait le total de ces milliers de milliards, je pense qu'on est autour, autour de 10 000 milliards, ou si on n'y est pas, euh, on est je pense plus près de 10 000 milliards que de 5 milliards, c'est-à-dire que c'est quelque chose de phénoménal, puisque ça représente un chiffre une grandeur qui est assez proche de la richesse annuelle produite en Union européenne. La conséquence de cet afflux massif de monnaie sans cause, je, je vous l'ai dit donc sans création de richesses en amont, est une perte de confiance dans la, dans la monnaie. Alors cette perte de confiance n'est pas encore tangible, au moins dans le quotidien des, des Français, des, Euro, des Européens. Euh, cela dit, j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus loin, il y a quand même des indices objectifs qui montrent, que d'autres agents économiques sont en train de, sont en train de douter de l'avenir de l'euro et également, également d'autres monnaies. Donc, une perte de confiance dans, dans, dans, cette, dans cette monnaie à la clé de, de cette dévalorisation massive de monnaie dans l'économie, ou du moins dans la sphère financière, mais la sphère financière fait aussi partie de l'économie. et eh bien, cet afflux massif, a eu pour effet ben, une inflation des actifs financiers, c'est-à-dire une augmentation très forte des cours de bourse, également une augmentation des prix de l'immobilier, je vous parle de cela sur une échelle de plusieurs, de plusieurs années. Et si, si la, la nouvelle orientation, orientation de cette politique de distribution de monnaie euh, qui est apparue à l'occasion de la crise du Covid, qui est une politique, du moins en partie, d'injection de monnaie directement dans les rouages de l'économie, euh, soit en donnant de l'argent aux ménages, soit en donnant de l'argent aux entreprises. Je ne reviens pas sur ce qui avait été annoncé et partiellement exécuté, qui est en cours d'exécution par le gouvernement et par les banques centrales euh, lorsque la crise du Covid a, a éclaté. Euh, le, donc cette, cette nouvelle orientation de, de la distribution de monnaie va déboucher sur l'apparition de l'inflation dans l'économie réelle, c'est-à-dire, au sens le plus banal du terme, on va, on va voir augmenter les prix dans notre vie quotidienne, ce qui d'ailleurs a déjà commencé, Puis on voit, quand je dis « on », ce sont les, les économistes professionnels qui mesurent ce genre de choses, qui donc ça, ça donne à la, à la création de, de statistiques, il semble en tout cas qu'un phénomène d'inflation, au sens le plus classique du terme, soit en train, soit en train de, déma de démarrer, et c'est assez logique. Avec cela, pour retourner cette tendance qui est à l'œuvre depuis maintenant plusieurs années, il y a deux solutions. La, la, première, la première est de remonter jusqu'à la cause de l'ensemble du phénomène, et cette cause, quelle est-elle Eh bien, ce sont les déficits qui naissent dans notre économie, c'est-à-dire que depuis... Euh, ça remonte là avant les années de, avant 2010 en tout cas donc avant la crise enfin avant, même avant la crise de 2008 et ce que je dis là est une des raisons de la crise de 2008 nous consommons nous en Occident, en Union Européenne aux états unis notamment nous consommons nettement plus que nous ne produisons dit autrement, ce que nous produisons, ce que nous consommons n'est pas produit totalement dans nos économies il est importé d'autres économies. Alors on a beaucoup parlé de la Chine parce que c'est le premier pays qui a émergé de manière fracassante dans l'économie mondiale euh, avec des productions considérables euh, qui ont été le pendant de ce qui n'était plus produit dans, euh, dans les pays, euh, dans les pays euh, occidentaux. Euh, donc il y avait un parallèle assez, assez net, une balance assez nette entre l'émergence forte de la production chinoise, et puis en même temps le, ta le tassement de, de la production de, de, dans, nos, dans, dans nos pays euh, dits, dits développés, et euh, l'aggravation de, de la situation euh, financière et monétaire. Mais euh, la cause de cela, c'était bien ce déséquilibre des productions, et tout, tout. enfin des productions, des productions entre on va dire, une rive de... De une rive du Pacifique et, et l'autre, ou euh, les, les, rives, euh, les rives de l'Atlantique et celles celle du Pacifique. Euh, donc, ce déséquilibre est la cause fondamentale, fondamentale de, la, de la situation. Euh, et ce qu'il faudrait, si on voulait en finir de manière radicale avec la situation, ça serait de combler ce déséquilibre, c'est-à-dire soit de réduire drastiquement notre consommation pour l'amener à la hauteur de ce que nous produisons, euh, soit d'augmenter fortement notre production pour, euh, eh bien pour hisser notre production à la hauteur de notre consommation. Différemment, on peut dire que, ce, que cela signifie localiser, relocaliser la production des pays occidentaux chez eux. Ce n'est peut-être pas un hasard si on commence à parler beaucoup de cela depuis l'affaire du COVID est apparue. On en a vu les inconvénients sur un plan sanitaire, hein, sur un plan plus global de la sécurité et de, de, de, nos, de, nos, de nos indépendances euh, par rapport à, à des pays comme la Chine par exemple, euh, qui, euh, bah, qui sont devenus pour nous des fournisseurs quasi vitaux. Euh, alors, on part toujours de la Chine encore une fois parce que c'est le plus ancien à émergé, mais maintenant il y a aussi l'Inde, il y en a aussi quelques, quelques autres euh, qui, euh, qui jouent un rôle euh, euh, capital dans l'économie mondiale et euh, quelque part euh, dans nos équilibres sociaux. Donc on, on finit par l'oublier à force de ne pas en parler, et on n'en parle pas parce que ça paraît tellement tellement invraisemblable, euh, cette idée de rééquilibrer euh, notre production à, à niveau par rapport à notre consommation, euh, que euh, ben c'est quasiment plus quelque chose envisageable euh, pourtant, c'est fondamental, fondamentalement la bonne solution. Alors cette idée radicale de corriger à la base ce qui ne va pas, c'est-à-dire de ramener notre production, notre consommation à des niveaux qui soient à peu près identiques, euh, est tellement, tellement sortie des esprits parce que depuis longtemps elle, elle paraît euh, inatteignable, euh, c'est un objectif qui paraît inatteignable, qu'on n'en qu parle même plus. Pourtant, fondamentalement, la solution durable, elle est bien là. Euh, voilà. Euh, maintenant, l'autre solution moins fondamentale, euh, mais probablement quand même plus sérieuse que de continuer à l'ibitum à imprimer de la monnaie, eh bien, ça serait de rembourser cette fameuse dette, ces fameuses dettes euh, que l'impression monétaire a pour but d'éviter le remboursement que l'impression monétaire a pour but d'éviter euh, mais dont je vous rappelle qu'il est tout à fait possible techniquement que nous remboursions ces dettes grâce à la très nette supériorité du montant de notre épargne et de notre épargne financière par rapport à ces dettes euh, pour, pour rappel en ce qui concerne la france euh, la, la dette principale enfin, le cœur de la dette c'est 2 ou 2 500 milliards d'euros. Autre, euh, En face de ce chiffre, il y a celui de notre épargne et notre épargne financière, c'est 10 ou 12 000 milliards d'euros. Euh, enfin, plutôt le patrimoine des Français, c'est 10 ou 12 milliards d'euros, dont à peu près la moitié d'épargne financière. Euh, autrement dit, sur un simple claquement de doigts, euh, le gouvernement, ou celui-là ou un autre, euh, pourrait dire, mais eh bien maintenant on rembourse la dette, on va lever un impôt exceptionnel, une taxation, un ceci, un cela, on va prendre les sous à Pierre-Paul-Jacques et on va tout rembourser. Euh, alors bien sûr, c'est quelque chose qui, a, qui affole, euh, qui affole le, on le public quand on, cette idée est émise, ou quand euh, simplement, tranquillement, en réfléchissant à ça chez soi, on y pense. C'est donc, euh, donc, enfin, de ça dont il est question, quand on parle du fameux risette, le, le grand risette, qui devient un mot à la mode maintenant depuis quelques semaines, depuis que la responsable du FMI, donc qui a succédé à Christine Lagarde, euh, a expliqué que qu'on eh changeait d'époque, euh, les impératifs de l'écologie, euh, de ceci, de cela, euh, faisaient que on se dirigeait vers un grand reset. Alors, elle n'a pas du tout expliqué ce que qu'était ce grand reset, elle n'a même pas dit si c'était financier, si c'était économique. Euh, tel que c'est dit, c'est ben, ce grand reset, on veut dire c'est un changement des paradigmes, euh, une remise à plat on remet tout à zéro, euh, on remet tous les compteurs à zéro, on remet tout à plat. Bon, bien sûr, ça c'est la littérature, euh, il faut regarder de manière plus concrète ce que ça peut être, et ce que ça peut être à court terme, à moyen terme, ça ne peut être qu'un reset monétaire. Alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que peut être ce reset monétaire La de, de le voir, enfin, à mon avis, il n'y a pas deux façons de le voir, mais il y a deux versions, il y a deux versions qui courent sur ce reset monétaire, il y en a une qui n'est pas sérieuse, et on va en parler, et puis il y en a une autre qui est celle qui, à mon nom avis, la vie, va se produire parce que c'est la seule qui soit véritablement possible euh, sur le plan juridique, euh, et puis euh, voire même sur le plan euh, financier et économique. Alors la, la façon euh, sympa, ou considérée comme sympa, c'est celle qui consiste à dire eh bien maintenant il y, a, il y a deux sortes de dettes. Il y a la dette, on va dire qu'il y a la dette normale, qui a été contractée par les agents économiques dont les états vis-à-vis bah, -vis des banques par exemple euh, donc c'est une c'est une dette qui engage des agents économiques normaux et bah, si cette dette n'est pas payée elle a des, le non paiement a des effets catastrophiques parce qu'elle va entraîner la ruine la ruine des, des prêteurs euh, donc notamment notamment des banques ce qui en soi, quand même rien que ça c'est quelque chose qui est inconcevable euh, ou en tout cas euh, qui, ne, qui doit être repoussé le plus loin possible et si ça survenait, à ce moment-là, on ferait payer les, euh, les clients des banques. Hein. J'en ai déjà parlé souvent, le fameux bail. in. Euh, donc première option, c'est ruine ruines des banques. Deuxième version de cette solution, c'est également la ruine directe des particuliers à hauteur de ce qu'ils ont prêté au système, c'est-à-dire de l'argent qu'ils ont mis en banque, pour faire ce que je viens de dire à l'instant. Euh, et de l'argent qu'ils ont dans les assurances vie et tout est prêt pour ça il y a donc le bail-in voilà et puis il y a également euh, la loi SAPEN 2 euh, qui prévoit euh, enfin, qui, qui donne la possibilité légale au gouvernement de, de déclencher cela au motif que la sécurité des compagnies d'assurance serait menacée par la situation financière. Cet exposé très, très schématisé de ce que signifierait le reset dans sa, dans sa version euh, « on efface les dettes » montre que l'idée n'est pas avouable, je n'aborde même pas les aspects juridiques qui, vous vous en doutez, euh, enfin, mettent cette idée dans, dans l'impasse. Donc ce qui reste comme possibilité, c'est en effet, euh, tout simplement, de faire payer les épargnants. Pourquoi les épargnants Parce ce pas que les institutions aient quelque chose entre les épargnants, mais c'est parce que c'est eux qui ont l'argent, et que, que l'argent n'est pas ailleurs, en tout cas les masses d'argent qui permettent de rembourser la, la dette mondiale n'est pas ailleurs que dans les balles euh, Donc c'est ça qui va, être en, qui va être mis en œuvre, et ce que nous devons faire à titre individuel maintenant, c'est de suivre de près les informations qu'on nous donne officiellement, c'est-à-dire par les par les télévisions et les médias mainstream qui passent leur temps à nous laver le cerveau et qui sont là pour ça. Mais même des informations à but de propagande, à un moment donné, sont obligés quand même de laisser passer de temps en temps quelques petits éclairs de vérité lorsque la réalisation des choses arrive, pour que leur action de propagandiste ne soit pas percée à jour. Il faut toujours pouvoir dire, pour ce type de médias, à telle date, on avait dit que, effectivement, euh, des propos un peu ambigus peuvent passer inaperçus au moment, enfin en tout cas, leur portée peut passer inaperçue au moment où ils sont formulés, et, et ça permet plus tard de dire, on vous l'avait dit. Euh, donc je vous conseille vivement d'écouter, d'essayer de, de lire entre les lignes ce qui vous est dit par les grands médias, que ce soit les télés ou les journaux, qui sont tous d'ailleurs dans le même, tout ça c'est bonnet, bonnet blanc et blanc bonnet avec... Euh, euh, on va dire, les, les, les oligarques et le gouvernement, et je ne suis pas complotiste. Euh, et puis également de faire votre effort d'information, là l'a direct, euh, à travers tout ce qui est réinformation, c'est-à-dire tout ce qui est notamment information internet, les chaînes ne manquent pas, alors il y a des chaînes parfaitement loufoques, il y a des chaînes de droite, des chaînes de gauche, euh, il y a des chaînes complotistes, euh, il y a des chaînes techniques, euh, il y a des chaînes, enfin on trouve à peu près tout, tout son contraire, et c'est formidable, je trouve, parce que c'est ça qui fait progresser notre réflexion à chacun, c'est ça qui, qui remet en cause les idées que l'on pouvait se traîner depuis des années et les erreurs que l'on faisait, euh, et qui nous permet d'échapper aux outrances des uns et des autres. Et donc c'est à partir de là que l'on va arriver à comprendre le sens de ce, ce qu'il y a autour de nous, et notamment que l'on aura probablement des infos plus ou moins avancées, euh, pour euh, anticiper le moment où ce, ce, ce remboursement forcé aura lieu. Je pense que la, la sphère de la réinformation ou de l'information libre euh, qui euh, est à notre disposition euh, sera à mesure d'avoir les informations. Alors comment faire pour échapper à cette situation ou pour en subir les effets les moins importants possibles. Bienvenue dans le survivalisme économique et sociétal. Les questions à se poser sont les suivantes. Premièrement, quels sont les actifs les moins sensibles à ce contexte Et deuxièmement, où les conserver pour leur donner le maximum de chances de remplir leur mission On retombe sur les solutions que je préconise depuis plusieurs mois et que j'améliore au fil, au fil des événements. Alors la première de ces solutions, c'est l'or. J'en ai beaucoup parlé, donc je ne re, je, je reviens pas la, la, sur ce que j'ai dit sur l'or, euh, sachant que vous avez accès euh, sous, sous la vidéo à un certain nombre de ressources que je mets en ligne gratuitement à travers, à travers des PDF. Vous avez aussi accès à des ressources encore plus larges, en revoyant les vidéos que j'ai faites sur le, sur le sujet, euh, cela dit, l'or est absolument incontournable, avec une, une considération supplémentaire par rapport aux autres fois où je vous en ai parlé, cette considération, c'est le fait qu'il est souhaitable de mettre cet or hors de portée, de manière la plus certaine possible, hors de portée des, des, a, des actions, des, des menées que pourrait entreprendre le, le gouvernement dans une politique, disons, de, de répression visant à, à faire une sorte de remboursement euh, musclé de, de la dette, euh, donc auprès du, du portefeuille des particuliers. Euh, il est souhaitable, à mon sens, que cet or ne soit pas acheté en France, autrement dit, de passer par des intermédiaires, des marchands ou des courtiers étrangers, dont le siège est à l'étranger, et deuxièmement, que cet or ne soit pas non plus stocké en France. Donc ces deux conditions sont, sont possibles, j'ai travaillé sur le sujet, euh, cela est tout à fait possible, ce n'est pas une chimère. Deuxième, deuxième solution, c'est placer une partie de notre épargne dans les devises. Alors pas dans n'importe quelle devise, il faut évidemment euh, choisir des, des devises dont on pense qu'elles vont résister aux événements euh, défavorables qui vont se produire euh, à court terme et à moyen terme, sur l'économie et sur les, sur les monnaies mondiales. Il y a bien sûr le dollar qui, malgré tout les boulets qu'il traîne actuellement et qui vont peut-être s'aggraver, euh, reste néanmoins la monnaie mondiale avec énormément d'avantages qui, qui tiennent aux États-Unis, hein, qui tiennent au, au pays dont il, est, dont il est la monnaie. Et les avantages en question ne sont pas prêts de, de disparaître, même si d'autres avantages des États-Unis viennent à disparaître. Un certain nombre d'avantages qui font la, la puissance du dollar et la, la pérennité du dollar ne vont pas disparaître demain matin. Il y a bien sûr le franc suisse, pour des raisons que, que tout le monde connaît, donc je ne vous reviens pas. Et puis il y a, a d'autres devises qui sont enfin, moins connues du public, les refuges comme devises de refuge, qui sont par exemple la, la couronne norvégienne. Et puis, enfin bon, je ne vais pas vous faire un cours sur, sur les devises là-dessus, parce que le, le temps manque, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Euh, je, je, parle de, je parle de ces devises euh, dans ma, ma, ma formation sur les comptes multidevises, euh, dont je vous ai parlé et que beaucoup d'entre vous ont, ont acquise. Euh, cette formation sur les comptes multidevises, euh, elle met en avant pas seulement la question des devises, mais également la, la, le moyen... De, de conserver des devises dans de bonnes conditions et je vous rappelle que ce moyen c'est un compte multi-devises dans une juridiction étrangère à la France donc là aussi en fait on, on, on expatrie en quelque sorte une partie de notre patrimoine comme on va pouvoir, on va pouvoir le faire pour l'or euh, ce n'est pas tout euh, il y a aussi euh, le, la, case, la case immobilier alors la case immobilier à laquelle je pense ce n'est pas l'immobilier classique enfin qui a qui a, qui a ses mérites, euh, mais euh, qui, euh, dans la situation actuelle, ne me paraît pas forcément euh, la chose la plus sûre et la plus pérenne. Ce à quoi je pense, ce sont les SCPI, j'en ai déjà parlé, j'en parle régulièrement depuis, euh, depuis au moins un an. Euh, Là-dessus aussi, vous avez euh, des ressources offertes sous la vidéo, donc toujours par les liens qu'il y a sous la vidéo. Donc, un, de ces, un de ces liens vous présente euh, les SCPI et quels sont les avantages possibles euh, au contenu de, cette, de ce PDF, j'ajouterai qu'il est souhaitable, là encore pour des raisons relativement faciles à comprendre maintenant, qu'il est souhaitable de se porter sur des SCPI qui sont investis le plus possible à l'étranger. De conclusion de cette vidéo, puisque maintenant je vous ai dit du point de vue des, des on va dire factuel tout ce que j'entendais vous communiquer, pourquoi le titre s'appelle-t-il « Triomphe de l'or » ou « Grand Reset » C'est parce que la solution Grand 7 vous l'avez compris, c'est la solution radicale qui remet les pendules financières à l'heure au prix du sacrifice des épargnants, qui peut paraître cruel, mais qui, objectivement, est la seule solution naturelle à la situation actuelle. Euh, donc ce sacrifice, s'il ne survient pas dans les conditions que j'envisage dans la vidéo, il peut survenir par la voie, par la voie de l'inflation. Clairement, ce n'est quand même pas l'idée des, des personnes qui sont porteuses de, du thème et du message du, du, grand, du grand reset. Euh, toujours est-il que si on n'a pas ce grand reset, alors effectivement, on va se trouver dans une solution de type inflation, euh, qui, va, qui va de pair, bien sûr, qui, qui ne sera qu'un corollaire d'un phénomène d'effondrement de la valeur de l'euro, et qui simultanément verra alors s'envoler encore beaucoup plus haut que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Vous noterez à l'appui de cette idée fondamentale qui est la mienne maintenant depuis euh, plusieurs années euh, sur ce qui va se passer euh, entre d'un côté euh, l'euro ou les monnaies comparables et de l'autre côté l'or, euh, que cette vision est en train de se réaliser, c'est-à-dire qu'on observe maintenant depuis plusieurs années une montée inexorable de l'or, alors certes pas régulière, parce que dans ce qui fait monter l'or, il n'y a pas que les tendances de fond euh, qui, qui sont à la base de l'analyse dont je vous parle. Euh, il y a aussi tout un tas d'événements euh, conjoncturels. On a pu voir récemment, au moment de la, la crise du Covid, euh, l'or monter rapidement un petit peu et puis hop, rebaisser. Mais c'était des phénomènes de marché qui s'appliquaient indirectement à l'or, mais qui n'étaient pas dus à l'or lui-même. Et puis vous voyez que très rapidement, l'or a repris ses niveaux et que maintenant il est parti d'ailleurs de nouveau pour monter. Et euh, l'analyse fondamentale, c'est qu'il en sera ainsi aussi longtemps que l'affaiblissement des monnaies sera la seule perspective crédible euh, du point de vue de ce qu'on peut penser de, de, de l'avenir, et donc aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu le fameux grand reset. Donc pour approfondir ces sujets, eh n'hésitez pas à user et abuser des ressources que je mets gratuitement à votre disposition sous la, sous la vidéo, euh, ou que je mets à vos dispositions sous forme payante, parce qu'évidemment euh, là on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus substantiel du point de vue du contenu, à savoir la formation sur les comptes multidevises à l'étranger. Sinon, vous pouvez, vous pouvez tout simplement parler avec moi dans le cadre des, des fameux coachings patrimoniaux dont vous connaissez l'existence depuis, maintenant, euh, depuis même maintenant six mois. Et j'en profite pour vous signaler d'ailleurs... Que euh, j'ai ajouté des formats au coaching patrimonial. Il y a maintenant trois formats. Le format central que vous connaissez, un format ré réduit pour les personnes qui ont des questions on va dire très courtes à poser et qui veulent évidemment un tarif euh, adapté à ce, à ce laps de temps court pendant lequel ils vont me mobiliser. Et puis euh, également un forfait de plusieurs heures qui là va permettre à des personnes qui veulent être accompagnées durablement euh, de bénéficier de cela. Voilà j'en ai fini je vous dis, euh, portez-vous bien, euh, cogitez bien là-dessus.